Ma grand-mère me disait souvent quand j'étais petit et que je m'amusais à loucher, que si jamais il y avait un courant d'air, ben j'allais rester bloqué. Bon, évidemment, elle me disait ça, c'était pour m'empêcher de le faire. Pourquoi je vous parle de ça, au fait Ouais. Ben, parce que le sujet du jour, justement, c'est le loucher. Bien sûr, euh, ceci est fait par un cascadeur professionnel à ne pas reproduire chez vous. Aujourd'hui, première vidéo sur euh, le matériel du pépiniériste fruitier. Et quoi de mieux pour commencer que bah, de vous présenter le matériel presque emblématique du métier, c'est-à-dire le louchet, L-O-U-C-H-E-T. Le louchet de pépiniériste. Le louchet de pépiniériste, c'est ça. Alors, vous connaissez sûrement l'appel de maçon. L'appel de la forêt, vous le connaissez peut-être aussi, mais celui-là, c'est l'appel de maçon. Le principe de cette pelle-là, c'est surtout pour euh, creuser dans des matériaux euh, légers comme du sable, euh, du, des gravions, des choses comme ça. Et puis pour voir les mettre, euh, pour faire des mélanges, pour faire tout un tas de choses, ça sert à déplacer de ces matériaux. Cette pelle, vous voyez sa forme, hein, c'est en général 30 cm, 30 cm. Ça peut avoir différentes formes hein, selon les, selon les, les, les pays d'origine de la pelle. Hein. Euh, c'est une lame qui est fine, qui est assez légère et qui est, euh, somme toute, plus ou moins solide. En général, pas trop trop. Ce pas fait pour forcer, c'est pas fait pour euh, creuser dans des sols trop durs. Euh, ça va être limité. Le point commun qu'il va y avoir avec le louchet, vous allez le voir après. Dans ce que vous connaissez forcément aussi, si vous faites un peu de jardinage, c'est la bêche plate. La bêche plate, en général, on est toujours sur quelque chose d'à peu près 30 cm de profondeur. On est sur quelque chose de plutôt 20 cm de largeur. Et cette bêche plate, c'est quelque chose qui est plus, plus droit déjà, plus solide que la pelle de maçon. Bien tranchant. Et qui doit permettre, elle, de creuser dans du sol dur. C'est souvent le symbole du jardinier pour faire... Euh, pour retourner son sol pour préparer ses planches ce que d'ailleurs au passage je vous déconseille de faire euh, on ne retourne pas son sol pour le garder vivant la bêche plate alors vous avez une variante de cette bêche plate c'est la bêche à dents, je ne l'ai pas prise avec moi en général 4 dents solides qui permet de rentrer un peu plus facilement dans les sols caillouteux par exemple pour décompacter tout ça ça, par contre, je m'en sers un peu plus. Et donc, ça, c'est le louchet. Une lame beaucoup plus étroite. Alors, il y a plein de variantes. Hein. Ici, je suis sur une version 18 cm de large. Avec des renforts plats sur les tranchants du haut pour pouvoir bien appuyer dessus et pas se faire mal aux pieds le cas sur la bêche également. Une longueur ici de 40 cm pour aller en profondeur. Un outil toujours tranchant et un outil extrêmement solide. Son rôle, c'est réellement d'aller chercher en profondeur sous les racines des arbres pour ben, faire tout le tour et pour pouvoir les sortir de terre. On l'appelle louchette pépiniériste. On peut l'appeler louchet d'arrachage ou de plantation également, quand on vous creuser profond pour préparer un trou. Et donc sa particularité, c'est d'être très solide, autant la lame que l'emmanchement, que le manche. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un louchet pour pouvoir arracher des arbres Eh bien, deux louchets, Voilà. Comme ça, moi, quand j'arrache, je vais deux fois plus vite, vu que j'en ai deux. Alors, concentrons-nous sur ces types de lames, déjà. Le point commun avec les, la pelle et la bêche, c'est qu'on a un acier à entretenir. Ça, ça rouille. Quand ça prend l'humidité, au bout d'un moment, ça rouille. Donc, il va falloir l'entretenir, parce qu'un outil rouillé avec plein d'aspérités ne rentre pas bien dans le sol. Donc s'il est bien lisse, bien poncé, bien propre, voire verni ou au minimum huilé, il rentre beaucoup mieux dans le sol. Et c'est pas anodin ce que je vous dis. Donc des deux côtés, bien sûr. Et donc je le fais également sur la bêche normale et sur la pelle de maçon. Je travaille l'acier pour l'entretenir, première chose. Deuxième chose, le tranchant, ici. Il faut l'affûter. En tout cas, moi je l'affûte. Ça, ça doit pouvoir couper facilement des, des bouts de racines, même si on cherche à en couper le moins possible. Mais ça doit couper propre et net des racines. La bêche doit rentrer dans le sol très facilement, donc elle doit être affûtée également. La pelle de maçon, personnellement, moi j'aime bien les affûter aussi pour que ce soit fluide. Deuxième chose importante sur le louchet, évidemment, au-delà de l'emmanchement qu'il faudra s'assurer être solide, c'est le manche en lui-même. Alors, vous avez différents types de manches, hein, bien sûr, les manches bois et les manches euh, en fibre composite quelconque. Une fibre de verre ou, ou des, des, des, des matériaux que, que sais-je. Je ne les utilise pas, je préfère le bois. Et donc, le bois, ça peut être du frein. Hein, euh, en général, c'est du frêne qui est utilisé. Celui-là... A son manche d'origine, l'autre à côté a déjà eu une première version qui a cassé. Donc je vais ai changé son manche, j'en ai mis un autre. Et donc le manche nécessite un entretien également, c'est du bois. Enfin moi en tout cas, ceux qui sont en bois. Ça va être au minimum de les nettoyer tous les ans, au moins une fois par an. Et de les huiler, le bois se huile très bien pour se protéger. Alors commençons par la lame. Vous pouvez tout simplement prendre du papier à poncer de base, différents grains. Voilà, là je dois être sur du, du grossier 80 pour vraiment dégrossir. Après je suis sur du 100, voilà, 100, là on est sur du papier à poncer fin quand même. Même pour de la menuiserie c'est pas mal. Euh, donc on ponce pour dégrossir. quatre outils là devant vous à faire donc je vais le faire un peu autrement parce que ça ça marche très bien il hein. faut juste prendre son temps et avoir un peu d'huile de coude moi je vous propose un outil technologique que actuellement je peux alimenter donc j'en profite ça va me permettre de gagner du temps c'est une meuleuse d'angle avec un disque euh, avec des lamelles abrasives. Donc ça doit être un grain 100 aussi, je pense. C'est marqué dessus quelque part. Un grain 80, voilà, donc ça va bien décaper. Et donc ça n'use pas trop le métal. L Avantage, c'est que je peux nettoyer toute la lame. Celle-ci, elle est vraiment dans un sale état. Il est plus que temps que je la nettoie. Et je peux en même temps affûter tous mes tranchants. Donc euh, bah, je vais vous le faire avec une petite musique, plutôt ça sera mieux, euh, pour vous montrer ça. Et puis, euh, et puis on se retrouve juste après. voilà le gros du boulot est fait je vais fignoler maintenant à la main surtout sur les endroits où je ne pouvais pas accéder avec euh, le disque notamment sur les louchets en tout cas pour la partie lame c'est fini la pelle de maçon alors la pelle de maçon classiquement euh, je vais la repeindre je lui mets tous les ans une petite couche de peinture euh, métal noire en général donc je vais la finir évidemment on va traiter le manche la bêche va être traitée comme les louchets. Une fois que vous avez tout bien décapé, virer la rouille, l'idée ça va être de venir mettre une couche de, de quelque chose protecteur, donc ça peut être un vernis, ça peut être une peinture, moi j'utilise plutôt euh, des huiles. Alors pour la lame, et c'est ce que j'utilise pour tous mes outils de menuiserie également, euh, mes outils manuels de menuiserie, notamment les ciseaux à bois, les rabots, les lames de rabot, les trucs comme ça. Donc tout ce qui est sur le métal, une huile qui tient bien et qui ne rancit pas, c'est de l'huile de camélia. Voilà, donc ça, ça se trouve évidemment pas partout, euh, surtout que ça, c'est japonais. Mais moi j'achète ça notamment sur le site Dictum, D-I-C-T-U-M. Et donc, ça c'est pour la la les lames. Alors, pourquoi de mettre de, de l'huile sur vos lames, sur vos outils en, en acier, en fait, tout court hein, Parce que, bah justement, c'est de l'acier, déjà, donc ça rouille. Et donc, bah, l'huile, ça empêche euh, l'humidité de, de venir, donc euh, ça limite pas mal la rouille. En tout cas, quand on les stocke, parce que quand on les utilise, ça revient après très vite. Évidemment, puisque l'huile se barre. Donc ça, c'est impeccable pour le stockage. Alors, techniquement, je peux utiliser la même huile pour le manche. Moi, j'utilise plutôt de l'huile de lin pour le bois. Bon, c'est important de prendre soin de vos outils les gens hein. là il n'y a pas besoin d'être pépiniériste ou quoi que ce soit hein. moi je trouve que c'est important parce que déjà quand on a des bons outils ben on est content de, de pouvoir les garder longtemps parce que je vous conseille plutôt d'acheter des bons outils quitte à les payer plus cher au départ mais d'avoir tout de suite un bon outil que vous allez pouvoir garder longtemps c'est quand même plus intéressant que de racheter des outils euh, merdiques euh, tous les ans Donc un louchet, c'est, euh, on va dire, entre un, un louchet correct euh, ou un bon louchet, c'est entre 80 et 160 euros. Ça dépend du manche que vous prenez aussi. Les manches euh, en fibres spéciaux sont plus chères, beaucoup plus chères. Ça peut être 40 euros le manche. Euh, en bois, c'est beaucoup moins cher. C'est entre 10 et 15 euros. Et puis, euh, et puis bah, ça dépend des marques. Les louchets que moi je prends, c'est de marque 2Piper, de c'est belge. Donc 2, D, E, plus loin, Piper, P, Y, P, E, R, E. Voilà, vous pouvez, sans souci, vous prendre un louchet 2Piper, ça marche très bien. Il y a d'autres marques, je ne les citerai pas, je ne les connais pas. Euh, en tout cas, je ne sais pas lesquelles sont particulièrement les bonnes. Moi, j'ai pris du 2Piper. Donc ce louchet... Peut-être remplacé par quoi chez les pépiniéristes Alors, euh, vous pourrez, vous, vous, vous, si vous ne connaissez pas, et eh bien vous avez peut-être euh, l'occasion de, de, de, de pouvoir le découvrir maintenant. Euh, souvent, l'arrachage se fait de façon mécanisée, avec... Euh, oh, l'humain est capable d'inventer des quantités de, de façons d'arracher des plantes. Hein. Euh, la plus répandue chez les petits pépiniéristes, ce sont des lames souleveuses. Donc c'est une grosse lame en U, qui est tracté évidemment par un système, alors soit par un tracteur en général, soit par un, un système à treuil, euh, qui existe également, qui est donc une lame qui passe sous les racines, et donc qui nécessite beaucoup beaucoup de puissance. Donc euh, je ne vais pas vous en parler là maintenant, parce que ça va venir sur la partie autonomie, euh, dont je voudrais vous parler au niveau de l'outillage. Mais en tout cas, moi, le louchet, euh, c'est euh, pour moi l'outil... Euh, le premier outil indispensable d'un pépiniériste, c'est-à-dire que même si tu es mécanisé, si ça tombe en panne, tu as toujours ton louchet. Et puis même quand tu pas mécanisé, euh, il y a des moments où il euh, ben y a des passages où tu peux pas passer par exemple, tu as ton louchet. D'avoir toujours un louchet, de toute façon, c'est presque obligatoire. Et puis avec un louchet, tu vas pouvoir arracher vraiment dans des endroits étroits, dans des endroits compliqués ou des arbres compliqués à arracher tout simplement parce que tu vas pouvoir prendre le temps de faire le tour de ta plante. Vous avez déjà vu quelques-unes de mes vidéos. Le but du louchet, c'est d'aller en profondeur, chercher sous les racines pour juste décoller euh, la racine de, du sol. Euh, Ce n'est pas fait pour soulever l'arbre en entier, c'est juste fait pour faire... un. Euh, un décompactage du sol autour de la racine en fait donc euh, même si on l'appelle louchet d'arrachage il faut pas forcer comme un malade dessus c'est pour ça qu'on pète des manches donc deuxième chose je vous conseille d'avoir toujours au moins un manche d'avance pour pouvoir le changer en cas de besoin alors si vous avez un louchet d'avance ça marche aussi euh, mais moi par exemple là il me manque un manche il va falloir que je me prenne un manche au moins supplémentaire pour la prochaine saison sur ce ben, on va pas passer plus de temps sur le louchet vous l'avez compris Premier outil indispensable à avoir pour un pépiniériste. Ça marche Eh bien, Kenavo, à la prochaine.